Voilà. Aujourd'hui nous avons parlé des règles. Voilà, je suis en circonstance, si c'est un sujet qui vous dégoûte à messieurs ou bien à mesdames, encore une fois, qui est hyper tabou pour vous. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais nous avons les règles tous les mois, hein. peut-être pas jusqu'à la fin de notre vie, c'est quelque chose qui est naturel et qu'on doit faire avec malheureusement. Hein. On va parler de règles douloureuses, on va parler de routines, etc. et de plein de nouvelles choses que j'ai mis en place. Et avant toute chose, voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram. Encore une fois, euh, je parle de sexualité énormément ici, même plus qu'ici parce que euh, je suis un peu moins bloquée sur Instagram que je le suis ici. Je vous attends avec plaisir, on est gentil, on m'en pas. Le grand matou arrive, il supporte pas que je sois dans une pièce s'il n'est pas là. Bon par contre, jumpy, je veux bien y aller, mais.. Dans cette vidéo je vais commencer par mon histoire personnelle parce que euh, si je vous fais cette vidéo sur les règles douloureuses c'est bien évidemment parce que malheureusement je fais partie des personnes qui ont les règles extrêmement douloureuses. Quand je vous dis extrêmement douloureuses c'est euh, à un point où quand j'étais adolescente du moment où j'avais mes règles le monde s'arrêtait de tourner parce que en fait tout simplement je me mettais à souffrir la race pendant 2-3 heures mais vraiment atrocement et en vrai je suis la fille la moins chouchoute du monde. Hein. Je me suis fait opérer de la poitrine, des LCA etc. J'ai jamais douillé mais alors les règles voilà c'est peut-être ça qui m'a rendu euh, féroce à la douleur que je finissais pas. En vomir, alors je vomissais. Du moment où je vomissais, c'était miraculeux pour moi. J'attendais que ce moment parce qu'à partir de là, je pouvais dormir. Donc euh, voilà, je devais prendre énormément de dentadis, de doliprane, de tout ce que vous voulez. Et j'ai toujours été un peu contre l'automédication comme ça. Je suis un peu contre le fait de prendre des antidouleurs pour tout et n'importe quoi. Mais bon, j'étais à un stade où voilà, j'ai découvert ça à 19, 18, 19 ans. Enfin bref, assez tard que mon sang, au lieu de couler comme ça, genre comme le sang normal, genre ça coule, ça descend, ça coule. Moi en fait, il remonte et en fait, euh, il fait une petite fiesta, il fait un after, il fait un petit apéro. Et puis du coup, en fait, ça fait des, des caillots de sang et ça fait que quand euh, voilà bref ça, ça... du coup ça fait que je souffre énormément donc j'ai pris la pilule euh, à partir de 14 ans ou 15 ans à cause de ça parce que faut savoir que sous pilule vos règles sont artificielles c'est à dire que comme vous ovulez pas vos règles sont un peu euh, inutiles mais du coup vous avez vos règles sans ovulation donc c'est des règles beaucoup moins douloureuses puisque c'est pas des vraies règles mais tout en m'expliquant derrière que le jour où j'arrêterai la pilule bah, les douleurs vont revenir sauf que ça s'est pas vraiment passé comme ça j'ai arrêté la pilule au bah, du moment où j'ai appris que j'avais des problèmes etc c'était à l'époque où je voulais me faire poser mon euh, du coup ils, au début ils ont pas voulu bref on n'est pas là pour parler de mon stérilé mais bref et aujourd'hui j'ai 25 ans donc j'ai un stérilé depuis 3 ans donc, et je douille encore mais beaucoup moins qu'avant en fait le problème c'est que je douille euh, avant les règles donc euh, les syndromes prémenstruels je douille plutôt pas mal là je douille le premier jour des règles à balle en fait je douille énormément ouais, dans les syndromes prémenstruels ensuite je douille à balle euh, le premier jour des règles après ça va et après je douille aussi pendant la période d'ovulation mais c'est toujours euh, moins intense que ce que j'avais quand j'étais ado et euh, je sais maintenant le gérer je sais que quand c'est trop puissant euh, je prends encore des médicaments, j'essaye de vraiment pallier à ça, et sauf que encore une fois je suis toujours contre l'automédication et si je peux éviter de prendre des médocs, j'évite. Et en fait aujourd'hui je suis là parce que euh, j'ai vraiment trouvé la solution qui a été miraculeuse pour moi, encore une fois c'est personnel. Vous savez très bien que depuis ma chaîne YouTube, depuis la création de ma chaîne YouTube, ça va faire 4 ans ou 5 ans ou même plus, je sais même pas combien de temps que je suis ici, je ne promouvois jamais rien, je suis pas du genre à vous faire acheter tout et n'importe quoi, je suis plutôt du genre à faire des vidéos où il n'y a rien à acheter, il y a juste à écouter, poser son truc, etc. Je pensais pas euh, que ça allait marcher autant et si je vous en parle. Aujourd'hui, c'est que ça a été vraiment miraculeux pour moi. Maintenant, quand j'ai mes règles, euh, je fais les choses un peu différemment d'avant. Alors, faut savoir aussi, en fonction de votre alimentation, vos règles vont être plus ou moins douloureuses, en fonction de si vous fumez, etc. Donc, euh, je vais vous parler de quelques petits trucs voilà, personnels qui euh, m'ont un peu euh, changé la vie. Enfin, plutôt changé la vie à balle. La première chose euh, que je fais, c'est euh, une semaine avant mes règles, et là, je l'ai commencé. Je prends une tisane confort pour les règles. Petit fun fact que le papier de votre thé, c'est le même que vos serviettes hygiéniques. Hein. Pour celles qui font tout un débat, faut pas mettre des serviettes hygiéniques, etc. Le sachet de beauté et votre papier toilette c'est la même chose que vos serviettes hygiéniques donc voilà ça c'est en vrac voilà euh, dedans il y a dix mille feuilles, de la matricaire, armoise, soges, etc enfin bref c'est écrit qu'il faut commencer une semaine avant les règles pour suivre pendant les règles après en toute sincérité euh, si vous voulez le tester j'ai des petits codes promo et tout ça je peux pas vous dire c'est pas miraculeux forcément enfin moi genre je sais pas si vraiment ça ça joue sur mes règles ou pas je le fais parce qu'il est super bon et parce que voilà je me dis un peu peut-être dans ma tête je bois ça et puis bon je bois du thé énormément donc je me suis dit que j'allais le tester voilà en toute sincérité ça je peux pas vous dire oui ça c'est miraculeux etc et je serais vraiment une menteuse si je vous le disais Donc je vous le dis pas mais si vous avez envie de le tester Parce que voilà pourquoi pas et eh bien vous pouvez Ensuite pendant les règles moi personnellement du coup Je mets des euh, serviettes hygiéniques Mais tant qu'on est dans la vidéo des règles J'ai aussi bah, les cubes monstruels à vous montrer euh, Pour celles qui sont intéressées En fait c'est pas que j'en porte pas C'est que j'ai voilà, vraiment peur d'aspirer mon stérilet avec Je sais que la veto la, la veto, veto s'il te plaît La gynécologue enfin euh, c'est une, une sage femme de moi Qui m'a expliqué que attention avec ça C'est la même marque que euh, le thé Vu que j'ai des codes promo euh, je vous les partage aussi donc si vous avez envie de tester des cups c'est des cups qui sont en faites en france et la fille qui gère le le bise le bise de Miu c'est une fille qui est adorable qui a vraiment les, les mêmes les mêmes choses que moi la même pensée que moi sur la sexualité de la femme et ils ont un compte instagram que je vous mettrai ici là qui est vraiment très porté féminisme sur euh, tout ça c'est plein de combats autres que vraiment la cup c'est en mode euh, acceptons les règles acceptons notre corps et tout ça et ça va bien plus loin que la création des cups et c'est pour ça que euh, je vous partage tout ça parce que vraiment la Dana la est top et que je sais pas genre le concept est vraiment cool la grande note la la petite minote et la petite mariole voilà donc elles sont présentées dans des petits sachets qui euh, ensuite vous avez votre cup j'aimerais bien en garder une au cas où que un jour j'ai envie d'en tester une parce que voilà après je vous avoue moi je suis désolée hein, je suis team serviette dans le sens où j'ai tellement de problèmes avec mon vagin et tout ça j'ai tellement de douleurs habituelles que j'aime pas trop mettre des choses dedans en mode euh, pendant des heures et des heures du coup c'est peut-être plus écolo c'est peut-être moins agressif pour son vagin etc mais euh, j'ai toujours du mal avec tout ce que j'ai enfin bref de, de mettre des cubes donc peut-être que je vais en garder une et les autres je vais vous les faire gagner euh, je sais pas trop quand bah, sur Instagram donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur mon Insta par la même occasion encore une fois 100% silicone médical fabriqué en France voilà quoi qu'il en soit euh, juste un petit fun fact hein, entre vous et moi lavez vous les mains quand vous mettez votre cup et quand vous enlevez vos cups ou quand vous mettez vos tampons quand vous enlevez vos tampons lavez vous les mains quand... et pour terminer voici la bestiole qui s'appelle communément Livia le bouton stop pour vos règles douloureuses alors je vous avoue euh, je suis la meuf la plus sceptique du monde vous le savez très bien quand vous venez me dire un truc moi je suis en mode je remets tout en question dans la vie en mode <rire> ça fait des années que je souffre des règles et en fait il y a un truc miraculeux qui existe et ça a jamais été fait avant alors pourquoi etc etc donc comme l'a envoyé euh, c'est pas du tout que j'en fasse une vidéo j'avais dit bon je vais le tester on verra bien hein. je vous promets rien parce que je suis vraiment hyper sincère je suis pas là pour faire ouais c'est mericaleux alors que ça marche pas pour moi et euh, je l'ai testé je l'ai reçu et le premier jour enfin il faut le charger etc et moi évidemment étant une flemmarde j'avais oublié et Emma et Ewan est passée à la maison elle m'a dit ah t'as vu Livia et tout je m'en sers et tout pour mes douleurs dans le dos c'est ouf et tout j'ai dit non mais j'ai pas testé encore meuf faut que je le fasse donc euh, le mois est passé et tout puis j'ai eu mes règles normales <rire> comme tous les mois et là bah, j'ai dit bon vas-y je teste ce petit truc donc euh, bien évidemment euh, je sais pas si vous c'est moi mais vous avez des points de douleur et euh, du coup en fait vous patchez euh, vos points de douleur Et ensuite vous pouvez régler en mettant plus ou moins etc Et ça reste hyper chargé Là ça, je l'ai chargé là, la dernière fois il y a 3-4 mois genre. Vous le mettez et là j'étais en mode Bon vas-y c'est envoyé on verra bien Je me suis calée devant ma petite télé et tout et tout Et j'ai totalement zappé genre Zappé totalement que j'avais mal euh ouais ça marche donc ouais c'est cool et tout super et tout j'étais bon ça doit être peut-être parce que j'ai pas vraiment mal Donc j'ai testé troisième ça fait 3-4 mois que je le teste hein. et là euh, c'est devenu tellement un euh, miraculeux pour moi que je l'ai toujours dans mon sac ça soit pour mes douleurs de dos parce qu'en général j'ai des douleurs énormes dans le dos dans mes douleurs de dos et tout et, et, et vraiment c'est devenu un indispensable Après le seul bémol c'est que c'est pas forcément facile à transporter mais je vous avoue que entre euh, que quand j'ai des douleurs de règles atroces je préfère rester à la maison Mais du coup depuis que j'ai ça dès que j'ai mal dès que je commence à avoir mal Hop je cours chercher Livia je Le colle sur mon ventre et là euh, c'est miraculeux pour moi, c'est genre mira. Culeux. Ça se présente comme ceci. Dans la boîte, vous avez, ben, vous avez les flower pads que vous pouvez acheter et rechanger. Donc il y a du gel, euh, il y a du gel, etc. Donc ça, euh, je crois que ça se rachète, ça se recycle, etc. Après, je vous avoue, si vous êtes un peu comme moi, en mode bah, les couilles euh, moi j'achète un truc où il faut changer après le truc à l'intérieur. Voilà, tant que je souffre pas, je me dis ça passe, immo tête. Non, il faut quand même les changer. Ça m'a, euh, pour le coup, été radical. Donc je suis allée voir sur internet en mode pour comment ça marche Est-ce que c'est de la magie noire Est-ce que c'est IKK Qu'est-ce qui se passe là-dedans Et en fait non, c'est juste que comme ça vous envoie des micros. Euh, de l'électricité, en fait, un petit peu ben, ça marche comme ça, en fait, comme ça vous envoie des ondes, élect ça fait des des dire, des contractions de votre corps et du coup bah votre corps il est plus concentré sur la douleur des règles mais sur une douleur un peu moindre j'ai regardé sur internet en mode est-ce que c'est moi est-ce que peut-être que le mien est miraculeux peut-être pas ceux des autres etc ça dépend des gens mais en règle générale les avis étaient bons en fait et du coup j'étais en mode bon mais du coup je vais en parler parce que je vous avoue que ça a un, un coup j'ai un code promo aussi pour vous euh, parce que bon moi je l'ai pas payé je suis pas rémunérée pour faire cette vidéo mais moi je l'ai pas payé mais j'ai quand même eu un petit bon de réduction pour vous euh, que je vous mets en d'infos qui va là pendant un mois donc si vous voulez commander faites-le franchement euh, voilà encore une fois c'est une des premières fois que je vous recommande de voilà d'acheter de, quelque chose et pour le coup franchement au lieu de vous acheter une palette de maquillage pour vous maquiller en étant en bombasse pour une soirée et pour un mec qui va peut-être même jamais vous calculer préférez ça qui sera vachement plus important et, et vachement mieux pour votre confort pendant vos règles je vous, là, je vous avoue que c'est un réel coup de cœur partage ça parce que voilà ça a été miraculeux pour moi et depuis je ne prends plus de médicaments je prends plus rien que demande le peuple je l'ai conseiller euh, aux, à, à mon copain pour ses soeurs je l'ai conseiller à des potes à moi je les conseiller à tout le monde mes potes mecs à chaque fois que je pars avec eux ils sont en mode Léa t'as pris des oui parce que je traîne qu'avec des mecs je Désolée. Il y a, ils me disent toujours T'as pris Livia et tout, sinon tu vas être relou si t'as mal au ventre et tout. Parce que du coup, je sors pas quand j'ai mal au ventre. Et du coup, j'ai dit Ouais, c'est bon, je l'ai pris et tout. Mais vraiment, euh, j'ai vraiment été agréablement surprise du truc. Et c'est pour ça que je vous en parle autant et de façon aussi positive aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez envie de le tester, vous pouvez. Et surtout, n'hésitez pas à me dire bah, les retours. Si vous le testez, euh, n'hésitez pas à envoyer des petites photos, à m'écrire encore une fois sur Instagram, euh, me dire etc. etc. J'adore vraiment savoir ce que vous ressentez, ce que vous pensez et tout. Je trouve ça super chouette cette proximité que j'ai avec vous. Donc si vous l'achetez, vous le testez, etc., dites-le moi surtout. Sur ce, je vous laisse passer un excellent week-end et on se retrouvera pas mercredi, je pense qu'on se retrouvera vendredi prochain. Bisous